Oh, <laughs> Marc n'a pas pété les plombs, il a été manipulé. Lorsqu'il m'a attaqué, oui. lorsqu'il a tué Daniel, lorsqu'il t'a poursuivi, il n'était plus lui-même. Tu n'as fait que te défendre. Tu sais, ce juge, il a parlé de l'accident du frère de Daniel, Antoine. Il a dit qu'il voulait faire justice lui-même, parce que toi, Marc et moi, n'avions pas été condamnés pour ça. On n'est pas rien. C'était qu'un accident. Peut-être, mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour ça Au début, je pensais que c'était par vengeance, mais peut-être que dis quoi vraiment à une justice populaire ou n'importe. C'était surtout un malade qui cherchait une excuse pour tuer, torturer. Je ne pense pas. Sinon, pourquoi toute cette mise en scène Ça, c'est ce qu'il me reste à découvrir. Has turned your white clouds to dark.